Bonjour à tous, bienvenue à votre cours de français. Euh, on fait aujourd'hui bon, la première fois que j'ai fait les jeudi, Donc c'est mon premier jeudi, pas vraiment mais mon premier jeudi des vrais jeudis. Et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. OK, todavía no me han llegado los comentarios, imagino que la gente se está Bonjour, bonjour. J'espère que vous n'avez pas faim espero que hoy no tengan hambre porque eh, hoy vamos a hablar de comida Así que va bah, Désolé Désolé si vous avez faim bonjour katia tu es, tu es la primera que je vois la primera que veo bonjour catalina bonjour esther Donc, bonjour, bienvenue à votre cours de français, comme tout le jeudi. Bonjour, Joa. Et aujourd'hui, euh, on va parler de cuisine, on va parler d'une recette que vous avez commencé à préparer avec l'achat des ingrédients. Et aujourd'hui, on va faire la préparation de la recette. Donc, voilà. Bonjour, Luzmarina. Hector, Lorena, Lady, bonjour, bonjour, bonjour, Brenda et Magdalena, et tout le monde, et bon appétit Magdalena, merci, oui, vraiment bon, on va, pas, on va manger en parlant, parce que, voilà, bonjour euh, Angela, bonjour euh, Rosalvida, donc, on commence notre thème d'aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons mettre tous les contenus du cours dans notre blog, et... Dans notre Moodle, donc vous savez déjà. J'ai vu que les inscriptions avaient explosé. Il y a beaucoup beaucoup d'inscriptions, merci beaucoup. V vemos que l'annonceau con el consul funcionó. Se inscribieron. Uh, ayer vi que había muchísima gente inscrita. Muy bien. Recuerden que si no han um, dado clic ou copiado y pegado su El, el, el vínculo que les mandamos en el mail de bienvenida no se activa la cuenta. Así que, y si tienen problemas, escríbanos a curso de cursodefrancés.cnu.gmail.com. Si tienen problemas y no, no logran uh, activar la cuenta, nosotros se la activamos manualmente. Entonces nos tienen que decir que vi que había varias cuentas sin activar. ¡Bum! Bonjour, oh là là, tout le monde dit bonjour, Jasmine, Cherry, uh, Joanne, Joanna, Heiber, Jasmina, Carlos, Mari, Catalina, uh, Guzman, IJM, Adriana. Bon, donc, rappelez-vous, vous allez trouver tous les contenus sur notre blog et sur le Moodle, évidemment. Y a Peribu, on active la opción de comentar. Ya, recuerden que en el Moodle tenemos la opción de eh, poner eh, del foro donde pueden hacer preguntas. Y recuerden que Alejandro y yo vamos a estar entrando al foro y una vez por semana vamos a responder las preguntas de la semana. ¿okay? Así que eh, recuerden que pueden ir a preguntar, quizás volvamos es un trabajo bastante complicado, así que no vamos a estar todo el tiempo en todas las semanas, pero vamos a tratar de, de, de mirar más o menos cómo van. Y les recuerdo, respetemos a todo el mundo. Si alguien dice algo que no nos parece, simplemente digámonos, tengo que respirar, todos estamos aprendiendo y tenemos que tratarnos bien para que las cosas no se generen ¿Ok? Así que por favor, ya Sean... Uh, no sé cómo se dice en español. <ríe> Tengan paciencia. Recuerden que todos estamos aprendiendo y que uh, la idea es que todo el mundo construya. Por eso pusimos el foro, porque a veces las preguntas de los otros los hacen avanzar. Donc Para registrarse, uh, Claudia, simplemente vas al link, entras, entras a, a ingresar y cuando entras a ingresar, abajo. Abajo de la página está la opción para inscribirse. Ok, así que das a ingresar para poder inscribirte. O oh, espérate, como cómo cómo se ve en mi pantalla, mi pantalla se dice conexión porque lo tengo en francés, pero si ustedes lo ponen en español porque no le puede cambiar la lengua, se llama acceder. Si ustedes dan clic en acceder pueden ver, registrarse como usuario y ahí es donde pueden crear la nueva cuenta. Ok. El link para inscribirse es este, linkade.fr slash con una C, no con una cedilla. Y cuando ingresan ahí, le dan clic a la opción que dice acceder. La primera página que llegan le dan clic a acceder y ahí tienen la opción de registrarse como usuario ok, recuerden es gratuito y pueden hacer preguntas en el foro ah, muy bien a la amabilidad la bienveillance Doris, bonjour, ça va bien toi ok, ok, très bien uh, lola. vous êtes très poli, vous aussi hein? vous êtes très bienveillant! vous êtes muy muy amables Ok, donc on commence. Séance 26, semaine 13. Je crois que se equivocou euh, Alejandra en la classe passée, disant que la, la semaine 14, la semaine 13. Euh, et euh, c'est la séance 26. Le mardi, c'est Alejandra. Le jeudi, c'est moi. Esta semana empezamos. Alejandra, c'est les martes. Yo, hago les jueves. Extraordinariamente tuvimos que hacer para la próxima semana otra vez. Yo los martes y Alejandra, yo el martes y Alejandra el jueves, porque el jueves tengo un viaje de trabajo y no alcanzo a llegar para el curso. Entonces, es un pequeño cambio que hicimos el jueves de la próxima semana. Ok, va a estar Alejandra y el martes de la próxima semana voy a estar yo. Les pedimos disculpas, no sabía que tenía este viaje antes de, de hacer el cambio, pero bueno, ya, ya saben que el próximo martes estoy yo exceptionnellement. Hein? Donc, on va réviser les quantités. Vous vous souvenez que nous avons vu les quantités la, la, quantité la classe passée? Et surtout l'utilisation de partitifs. Si vous avez des questions, c'est le moment. Okay? Si vous avez des questions, profitez de cette révision et je vais vous expliquer. Je n'ai pas un autre méthode différent al de Alejandra pero ya tiene muy buen método, que yo no había pensado, pero son complementarios, ok? Donc, vous avez des phrases, euh, vous, allez, vous allez dire, par exemple, ma mère m'achète, eso quiere decir me compra, ma mère m'achète souvent glace a la vanille. ¿Se acuerdan cómo era el partitif? ¿Se acuerdan? Voy a hacer el primero con ustedes, ¿ah? ¿eh? Sí, para que se acuerden. No veo comentarios. Ah, la, la, la, la. Entonces, mamer, me achete souvent, glace a la vanille. Drea, très bien, Drea Roma, c'est de la glace a la vanille. Recuerden. Cuando usted dice me compra helado, Ustedes están diciendo de esa cosa que existe, que se llama helado, mi madre compra una pequeña partecita, por eso se llama partitif, es una partecita de ese conjunto universal que, se, que existe, que se llama glas a la vainilla. Por eso, ese es el concepto, ¿ok? ¿Cómo lo, lo expresamos nosotros? En español simplemente no usamos nada, mi mamá me compra Uh, souvent, uh, frecuentemente ella me compra helado pero mi mamá me compra todo el helado que existe que yo sepa, es imposible entonces, ¿qué hace mi mamá? mi mamá me compra una partecita que es un un pote un, una partecita nomás de ese helado y en español no usamos nada decimos, me compra me compra frecuentemente helado, ella me compra helado ¿por qué no decimos un helado? porque eh, ustedes están hablando de una cantidad, un helado ¿ok? pero yo o sea, esto es psicológico ¿eh? yo puedo decir un helado, pero yo puedo decir simplemente helado, cuando ustedes quieren decir en español un helado, ustedes en francés dicen un glace, porque es femenino pero si ustedes quieren decir en español me compra helado en francés para hacer la misma frase dicen el machete de la glace. ¿Ok? Si vieron si se si pillaron el concepto porque lo, man, por ahí viene una, una respuesta que decía un glace y Joana tiene razón. Uno en español puede decir una, un helado y en francés puede decir un glace a la vainilla. Pero, pero ¿Cuándo en español decimos un helado o helado? Es arbitrario, ¿ok? Cuando en español ustedes dicen un helado, en francés dicen une glace. Se hace la traducción literal, ¿ok? Ahí es donde la respuesta de Johanna funciona perfectamente, ¿ok? Y como dice Gladys, es una cantidad no especificada, porque un helado es una cantidad especificada. Pero uno no dice siempre cuánta cantidad le compran. ¿no? Uno dice que me compraron X cantidad de alguna cosa. Ok. Si sí, la abres, es une glace, c'est féminin. Donc, ¿ya, ya, ¿ya vieron la diferencia de cuando dice une glace de la glace? ¿Cuál es la cosita? Que en francés, ellos para expresar la cantidad no determinada, ellos sí usan algo. Es como en inglés cuando ustedes dicen. I want some water, comme quiero agua, pero no dicen a glass of water, sino que dicen I, was, I want some water. Ese uso en inglés es exactement le mismo del partitivo en español. De, par exemple, un verre d'eau, de l'eau, je veux de l'eau. quiero agua, je veux de l'eau. », «literalmente de ese conjunto gigante que existe, quiero una pequeña cantidad. Non déterminable. Ok. Très bien. Donc, j'aime la pizza avec jambon et champignons. Alors, oulala, rapide que se nous va le temps pour l'explication. explication. Ok, je vois la réponse. Et si Joanny, Johanna... Coïncidence Je ne crois pas. Muy bien. Du jambon et des champignons. J'aime la pizza avec du jambon et des champignons. Quelle quantité Me gusta que tenga eso. je no sé que tenga. Il ne boit pas soda. Il préfère boire eau. Ah, très bien. Je vois que vous êtes bon, hein? vous êtes calé, hein. C'est un c'est muy bien, hein? uh -huh. mm -hmm. Vous êtes sûr Seguros. Il ne boit pas soda. Il préfère boire ou ah. ay, ay, veo respuestas mezcladas como que sí, como que no, como que hay que revisar un poquito. Me toca jugar con la luz porque está poniéndose el sol. Ok, ahora sí leo. La negación. ¿Qué es lo que se hace con la negación? Eso es una negación. Eso es una negación. ¿Qué es lo que se pasa con la negación? Attention, eso es desaffirmación. Ça, c'est une affirmation, ça c'est une affirmation. Mais ici, c'est une négation. Ah, ah, oui. Ah, oui. Attention, si vous voyez la négation, vous dites « de ». Peu importe le reste. Peu importe de, sauf si se la. Hein? Recuerden que cuando uno tiene una negación, incluso si es plural, incluso si es, si es masculino o femenino, uno siempre dice de, salvo si hay una vocal. Pero siempre dice de. ¿Por qué? Porque esa es la negación total. ¿Ok? Esa es la negación total. Es una negación total total Y la negación total en francés es pas de. Es por eso que uno dice pas de souci. Cuando uno le dice como, hey, me haces un favor, uno dice, no hay problema. Uno dice pas de souci. Esas las tengo que escribir. Pas de souci. Significa, no hay problema. Ningún problema. Cero problema. ¿Por qué? Porque es pas de negación. Total et absolu. Il ne boit pas de soda. Il préfère, il préfère boire de l'eau. Pourquoi de l'eau? La même raison que de la glace, la même raison que du jambon, la même raison que des champignons. Parce que c'est une petite partie de l'univers, de l'ensemble, de l'eau. Parce no o, o que non va-t-on toute l'eau. Va-t-on ou l'eau que nous connaissons. Par exemple, si nous parlons de une botella, nous avons la botella. logiquement nous parlons de cette botella. Mais en ce cas, nous parlons de l'eau en général. Et la généralité, c'est de l'eau. J'achète farine et fraises. Pour faire un gâteau rappelez-vous farine c'est féminin fraise c'est féminin mais c'est pluriel aussi esther farine c'est féminin attention ok bah c'est facile hein j'achète de la farine, ¿qué cantidad? Yo no, lógicamente no la compro toda, pero si ustedes uh, dicen "j'achète la farine", están hablando de una harina específicamente. Por ejemplo, hablaron en la receta. Vous a, vous devez un kilo de farine. Y si alguien dice "ah, j'achète la farine". Eso significa, yo compro ese kilo de harina que nos toca, que acabamos de decir. Recuerden que cuando hablamos de partitivo, no sabemos la cantidad. Aquí, ¿qué cantidad de farina? Moi, j'achète de la farina. Tous les jours, toutes les semanas. ¿Ok? Y, des fraises. ¿Por qué des parce qu'il y a un S qui vous indique que c'est un pluriel. Donc, attention. Finalement, attention, je ne mange pas sucre ajouté. Je privilégie les aliments naturellement sucrés. Oulala. Là là. Ah, bah, très bien! Très bien, vous avez bien compris Si vous avez une négation C'est une négation absolue Absolue Et comment fait la négation absolue Pas de Attention Raphaël, attention euh, oh. Adriana Recuerden que si tu n'as pas Eso siempre se acompaña de de. Ça, c'est un couple indissociable. Si vous savez pas, je ne mange pas de. Si vous voulez dire, je ne no mange absolument rien avec azúcar. Aquí ici, azúcar agregada, Parce que les alimentos ont un azúcar natural. Donc, si vous avez. Vous avez deux. yo sé que me van a decir ay pero yo he visto que hay pas deux. ese deux ya es otra cosa, no es una negación total, ok, pero aquí estamos hablando de negaciones totales y generalmente uno hace negaciones totales, esa es la generalidad, ok Claudia Claudia me pregunta si se quiere decir que es poco de eso entonces usa la expresión poco de eso Je mange, ¿cómo se dice? Poco. Poco. la palabra ya la conocen, ¿no? ¿Cómo se dice poco? Très bien, Claudia. Peu. Je mange peu de sucre. Ajouter. je mange peu de sucre ajouté ou comme dit Esther un poquito Esther une petite quantité de sucre ajouté vous avez les deux options vous voilà. que peu de sucre ajouté une petite quantité de sucre ajouté, ok Ou un peu, comme en espagnol, on se peut dire poco ou un poco. Entonces c'est la même chose. Ok, attention, les qui écrivez po, attention, po égale piel. Attention. E égale attention Attention. Aileen, casi, casi Aileen, un petit peu. Si quieren hacer une exagération comme como Aileen, dicen un petit peu. Un petit pico un poquitico, un petit peu un tout petit peu, pueden hacer la exageración al máximo, un tout petit peu, es como una ringuitica, como decimos en Medellín, un poco, un poquito, un poquitico, ok, todo eso lo pueden usar, ¿eh? ahora es una cuestión de qué quieren ustedes usar là, je ne peux pas faire rien pour obliger à rien. Ça, c'est que vous voulez utiliser. Ok, on commence notre thème d'aujourd'hui. Ouï, regardez qu'on va manger aujourd'hui. Ouï, une mince en Santander. Oui, oui. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une lecture. Aujourd'hui, je vais faire rapidement la lecture parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, vamos a hacer la lectura rápida. La idea hoy es terminar el poema que estamos viendo. Les cuento que el poema, se me había olvidado decirles que está en presente, pero el poema original está en pasado. No lo hago en pasado porque no hemos visto el pasado, pero cuando lo veamos vamos a volver a ver el poema. Ok, y vamos a preparar la receta, la muy mencionada receta de Poulet Vasquez. Por fin vamos a conocer ese Poulet Vasquez. Van a ver que es muy fácil y les recomiendo que lo hagan. OK. je uh, tenía un poquititito tito, se escribe un tout petit peu. Eso que vimos ahorita, un tout petit peu. Pero bueno, ya dejemos el tema cerrado porque si no no no avanzamos y ahorita tenemos mucho mucho trabajo. OK. Donc on va faire la lecture pour finir la le poème de Jeune du matin. Recuerden que el poema está en presente, está modificado y vamos a ver, cuando veamos el pasado, lo vamos a ver en la forma original. Ok? Donc. Los dejo un minuto para que lean ustedes en sus casas y después yo repito para que ustedes se autoevalúen. Ok, se me olvidó eh, ponerme el reloj, así que no tengo, me voy a dejar pasar un minuto. Stop. ok entonces voy a leer primero despacio y luego más rápido para que ustedes vean cómo están ustedes avanzando y si repasan ¿eh? donc il se lève il met son chapeau sur sa tête il met son manteau de pluie parce qu'il pleut et il part sous la pluie sans une parole sans me regarder et moi je prends ma tête dans ma main et je pleure ok très bien comment est-ce je repito una vez. il se lève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 y yo ok recuerden que si no entienden no es problema recuerden que este es un ejercicio de lectura si no entienden las palabras ustedes pueden saber leerlas ok Donc. Nelcy este es el ejercicio de lectura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 sans me regarder et moi je prends ma tête dans ma main et je pleure ok donc preguntas aquí leo la prononciation de bajo la lluvia su y encima de algo ay, ay ay ojo que lo que me está preguntando Clara es bajo y sobre en francés suenan muy parecido la diferencia es una letra. Y el problema es que para nosotros es casi la misma letra porque es una letra que nosotros tenemos y una letra que no tenemos. Entonces, aquí me dice: uh, SU, la pluie, SU. Miren cómo se escribe. Rappelez-vous: S-O-U-S. O-U se pronuncia U como la U en español. Y lo que me pregunta Clara es sur, su, sur, au su. Para decir debajo se dice su y para decir encima se dice otsu. La diferencia es u, u, u, u. de Su. Lo vamos a ver después. Pero este es bajo la lluvia, sous la pluie. ok ¿Por qué no il se met? ¿Por qué en francés la ropa uno no se la pone? Uno pone la ropa. La expresión normal es poner la ropa. Eso es ponerse la ropa. A veces los eh, pronominos, que ya los hemos visto... Les pronominos a veces tienen el, la misma forma en francés y a veces no. Por ejemplo, el verbo divorciarse, en francés no es se divorcer, es divorcer. Y ponerse la ropa no es se mettre le vêtement, sino mettre le vêtement. A veces se usa se por estilo, pero en la ropa uno la mete, uno no la, se la, se, se met la ropa. Ok. Prononciation de pluie, pleu, pleur. Ah, là là. La pluie. U, U, U. Pluie. Ah, recuerden, es boca de U, pero dicen I. Pluie. Y además, además tienen que decir U, U, I. Ui, Ui es una, una cosa complicada, pero es un ejercicio si ustedes se dan cuenta nunca dejan de decir i, simplemente cambian la forma de la boca pero siguen diciendo i todo el tiempo ok il pleu, e bus de o, mi pronunciación de e il pleu. Y la última era A. Ah. Et je pleure. Pleu et pleure tienen la misma pronunciación de E. La única diferente aquí es plui, Que no es una E sino que es una I. Pluie, ple, pleure. Très bien. y después un punto no hay pausa y yo prendo mi cabeza imagino que es eso lo que me preguntas yesmina ¿por qué? porque si es eso en poesía a veces uno tiene que no tiene que parar al final de una línea sino que a veces uno sigue con el mismo ritmo la línea siguiente a veces la división gráfica es simplemente estilo, porque lo que uno tiene que conservar es fonética. Lo importante en la poesía es la fonética, es cómo suena más que cómo está escrito. Ok. Catalina, si vas el, en el blog o en el Moodle, puedes ver todas las clases desde la primera. Ok. Merci, ma tête à ma main. Ah, non, non. Et je prends ma tête à ma main. C'est un sentiment littéral. Et je vais essayer de faire Je prends. Recuer que prendre est agarrar, coger. Je prends ma tête. Je prends ma tête dans, à l'intérieur de ma main. Du coup, je fais ça et je pleure. Ok, donc, traduzco para los que no entendieron. Él se levanta, él se pone, atención, mettre, es poner, pero en, en español decimos ponerse el sombrero en su cabeza. En francés, en español diríamos, él se pone el sombrero en la cabeza, por defecto es en la suya, pero en francés uno dice, él pone su sombrero en su cabeza. Él se pone su... Uh, uh, je bug. Tengo, un, tengo un, bug, un bug informático. El manto es el abrigo. Él se pone su abrigo de lluvia porque llueve y se va. Y él parte. Recuerda que partir es el parte o el se va bajo la lluvia sin una palabra sin mirarme atención sin mirarme vean cómo se escribe mirarme en francés Il y hay una inversión de place. ok mirarme en francés es me regarder si bien que hay un cambio de lugar rápido rápido que si no no nos no va a alcanzar la clase y yo tomo mi Cabeza en mi mano. I gioro. Voilà. Déjeuner du matin de Jacques Prévert. Ok. Donc. Cuisinons. Enfin, la recette. Vous allez voir, la recette est très facile. Il faut juste de la patience. C'est tout. Oui, Aileen ça, ça donne envie de pleurer. Ça donne envie de pleurer. Ok, donc, la recette est très facile. Mais on va voir quelque chose avant. Donc, la recette. Les Français adorent cuisiner. Les Français adorent la cuisine. Ça, c'est le sport national. C'est le déporté national, además de quejarse. C'est le déporté national de los franceses. La cocina. El hablan de recetas de cuisine meme a table. Esto es muy francés. Los franceses mientras comen le hablan a uno de cómo preparar otras recetas. Y eso es tan francés. Tan, tan, tan francés. Y se cambian recetas. Y la hora de la comida es a veces una hora privilegiada para intercambiar recetas de cocina o técnicas para mejorar la cocina. Ok. Mais où trouver ces recettes Ah là là là là Dans quelle page, dans quel site internet trouver des recettes bon. En français, vous pouvez chercher des recettes sur Marmiton. Vous voyez Marmiton, c'est la page que j'ai utilisée pour ce cours. Cuisine AZ, cuisine actuelle, ou 75 grammes. Ces quatre sites, il y en a beaucoup plus. Hein. Ça, c'est juste une petite... Un petit échantillon, una pequeña muestra, solamente estas cuatro páginas. Pero hay páginas y páginas y páginas con recetas. Pero el Marmiton es la más conocida. Uno ve todo lo que uno busca en una receta, Pff, primera, primer resultado, Marmiton. Tiene mucha publicidad, pero bueno. Uno, uno aprende a evitarla. Mais marmiton marmitón, c'est très bien... Et sur Marmiton, vous allez trouver la recette du poulet basquets. Parfois, vous pouvez trouver des vidéos. À veces, il y a des vidéos de, de la recette, et ça c'est très bien. Et l'avantage vantage de Marmiton, est qu'il vous propose des images de les ingrédients. Donc, vous pouvez beaucoup apprendre. Donc, il me Ay, veo que todavía está, están hablando de, del poema. Sí, Yasmin, yo creo que es, es, es algo un poco de la muerte. Eh, Marcela, esta Marcelo, esta clase se da todos los martes y todos los jueves. ¿Ok? Y si vas a la presentación, vas a ver al inicio del, del curso, muestro las páginas donde puedes ver el, el curso. Ok, donc, en ces cuatro páginas, vous pouvez trouver des recetas. Yo os conseille Marmiton pour le côté visuel. Okay? Comme il y a des, des vidéos et des images, c'est très bien. Ok, très bien. Donc, voilà ce qu'il vous faudra. Il, je vais parler de la table et les ustensiles. On va parler de la mesa et de los, de los utensilios. Voilà ce qu'il vous faudra pour manger les poulets basques. Donc, vous avez... Quelques ustensiles et quelques trucs pour mettre à table. Donc, est-ce que vous connaissez les noms de ces cinq, six euh, trucs que je vous présente Est-ce que vous connaissez les noms Conocen les nombres. Vamos a verlos, les mais simplement pour si les veces, vous les connaissez. A veces van a ver que la parole est medio parecida. Por lo menos la 6, vous la connaissez, donc... Ok, donc. Le 1. Ojo que hablo de las, los, las cosas, no del ingrediente, porque ahí hay un tomate, sí, pero no estoy hablando del tomate. Ok, donc. Me equivoqué de número con el 5 y el 6, lo siento. Entonces. ¿qué hay? en español lo pueden decir simplemente es para que miren reflexionen y después vean los nombres y después van a hacer el vínculo en la imagen 1 ¿qué hay? hay además de los toma del tomate que no nos interesa por el momento hay un cuchillo y una tabla para, para picar en la 2 hay cucharas de palo en la 3 hay una no sé cómo le dicen Esta es una de las palabras que nunca sé cómo se dice en América Latina en cualquier lado, porque cada lado la llama diferente. La tres, yo diría, es una... No es una paila, no sé. Un sartén, muy bien. Y a veces se dice una sartén o un sartén. El 4 es una olla... Esas ollas son súper pesadas. Cuando vean ese tipo de ollas, van a ver que son súper pesadas. Son súper macizas. El 5, atención, hice una inversión de lugares y se me olvidó cambiar. 5 y 6 están invertidos. Eh, el 5, en el que está marcado como 6 que en realidad, es el 5. Hablo del plato y los cubiertos. Ok. Ok. Donc, premier. Un couteau et une planche à découper. Un couteau, couteau et une planche à découper. Découper, c'est l'action. Pourquoi hein? oh, okay. il existe ici, Il dé la même action. La 2, une cuillère en bois. C'est une traduction littérale. La 3, c'est une poêle sauteuse. Ou la paille là. La la paille Sauteuse. Euh, sauter, c'est une technique de cuisson. Okay. C'est une technique de cuisson, sauter. Ya, ya imagino que, que vieron cuál es esa técnica de cocción. Sauté. En el, recuerden que cuando vean AU en francés, muy probablemente en español es a l. Germán, tiene que ver algo con saltar. Cocina, saltar, ¿no les dice algo Cocina y saltar. Es una acción en cocina que en español tenemos la palabra. Saltear. Muy bien, Ingrid. Saltear. Catra. C'est une cocotte. C'est une cocotte. Es muy charro porque la, la pitadora es una une cocotte minute es una olla minuto, así se llama la pitabra en francés, un cocot minuto. La 6, que en realidad era la 5, pero me, se me olvidó cambiar el orden cuando cambié la, la diapositiva, porque yo hago mil versiones de todo lo que hago. La que está marcada como 6 en esta imagen, es sí, une 7, Attention, l'assiette, c'est le récipient pour manger. En général, c'est... Euh, en quel matériel serait-il en espagnol, je l'ai oublié. Et le pire, c'est que j'ai fait une fabrique de ça eh, en les vacances et je l'ai oublié le nom en français, même. Euh... céramique. en céramique. Oui, très bien, Ingrid. En Limoges, que es una ciudad francesa, donde no hay muchas cosas y uno se aburre un poquito, que no es muy bonita además, que no, me, que no me vea nadie en Limoges. Hay una fábrica de, eh, de productos muy, muy, muy, muy, muy finos de aciate. Y Cuando ustedes vean en un plato esto dorado, díganse que es súper caro, porque la técnica para hacer este color dorado es súper, súper complicada. Vi Platos defectuosos a 100 euros el plato. Así que imagínense cómo será de costoso. Lógicamente no lo puede comprar. Ah, oui, la porcelana. bien. Ojo que cerámica es de menos calidad que la porcelana. Y eso lo aprendí en Limoges. Oui, Limoges. Eh, y es súper buena calidad, de lo mejor. Si, el, si han, ven algo escrito: eh, cerámica. Eh, porcelana de Limoges super bonne qualité hein? Et finalement 5 C'est un verre et ça c'est de la connaissance. Hein? Donc quand vous un en... céramique de Limoges Limoges c'est une ciudad Quand vous un céramique de Limoges C'est les super cadeaux hein si le regalan algo de cerámica de Limoges, los quieren mucho. ¿Ok? Donc Se los dejo acá para que recuerden el, la, la cosa cultural. Y pueden visitar la fábrica y les hacen un tour de cómo se construye. Y tienen unos, unos sets de cocina increíbles. Ok, très bien. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ok. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cuisiner Les ingrédients pour cuisiner le poulet vasquez. Vous avez. C'est difficile de, de distinguer, mais je vais vous dire ce que c'est. Ça, c'est deux pilons et au des cuisses de poulet ojo pilón son las, las paticas de, de pollo que uno ve dibujadas en todos lados que tienen la forma es el pilón esa es la, la pata de pollo el eau de cuisse es lo, lo que está justo pegado es decir eh, muslos y contramuslos de pollo ok de pilón et eau de cuisse de poulet ok Ana María habla de, de le, le crecer, creo. Y es, y es donde hacen las ollas que les mostré ahorita. Uh, donc, il faut dos pilons y des cuis de poulet, ok. Dos enteros, muslos y contramulos enteros. Il vous faut. ¿Cómo se s'appelle? ¿Cómo se s'appelle? ¿Cómo se s'appelle? Je ne vois pas de réponse, quand même. C'est des tomates. Il vous faut 700 grammes de tomates. Ok Et c'est bien la tomate. C'est féminin en français. Comme dit Claudia. Il vous faut aussi... Qu'est-ce que c'est que ça Je crois que ces ingrédients, vous avez déjà Estamos Nous repassons. Hein? Ça c'est des tomates, et ça c'est quoi? Si, c'est pimenton, mais comment ça se dit pimenton en français? Ah, très bien Clara, c'est des poivrons, il vous faut 500 grammes de poivrons. Ojo, un pauvre, c'est pauvre, c'est poivron, c'est une OI, là, que il y a deux ingrédients dans l'image, je ne no sais sé si la alcanzan à ver, je crois que si les distinguent, il ¿eh? y a deux ingrédients, Quasi, Camilla, Casi, presque, presque, sans le E, il n'y a pas de E. L ok, il y a des oignons et des aïs, très bien. Deux gousses d'ail, attention, aï, je siempre les ai dit, aï, c'est une exception, non, non, c'est une exception, c'est une règle. Si, après aï, il y a un l automáticamente dice ay. Si hay una L después de ay, uno dice ay. Por eso se dice ay. De la De goose Y dos onions. y faut dos goose dye y dos Voy a ir más rápido porque no tenemos mucho tiempo. ça es de 4 cuillas a soupe de d'olive de oliva. Il y a, ajá, Il y a du sel et du poivre, si ustedes han visto, pimienta y pimentón, se parecen en español pero en francés también, poivre y poivron. Sabon, no encontré una mejor imagen, lo siento, en el banco de imágenes no había una mejor imagen, ça c'est un bouquet garni que Ya lo habíamos visto. recuerden que esto es un repaso. ¿no? La clase pasada lo bien. Y finalmente il vous faut 13,5 centilitros de vin blanc. Se me olvidó poner. De vin blanc. Pas de vin rouge. No. De, de vin blanc. Ok. Rappelez-vous qu'en France, le centilitros c'est une division par 10 de millilitres ou de centimètres cubes. OK? Vous prenez les millilitres et le centi centi centimètre cube et vous bougez la virgule vers la gauche. Recuerden, comme on se faisait si dividir par 10 c'est mettre à la izquierde à la, à la, la, le point décimal. C'est égal centilitres, millilitres ok il n'y a pas de 10 que c'est ok donc ça c'est les ingrédients maintenant on va parler de comment préparer les ingrédients pour avoir la recette donc première chose Émancer les oignons. Regardez l'image, ça correspond à ça. Émancer les oignons. OK Très bien. Émancer les oignons. Presser l'ail. Ça, c'est de l'ail. Presser l'ail. tailler le poivron en lanières ça c'est du poivron et observez de quelle façon c'est coupé en lanières en, en tiras ouais. on ne sait exactement en tiras mais vous voyez plus ou moins ce qu'il faut faire lavez épluchez et coupez les tomates en morceaux lavez ça c'est facile lavez éplucher, éplucher c'est ça vous voyez ça c'est la peau de la tomate et ça c'est le fruit à l'intérieur la peau las frutas tienen piel la cascara la peau c'est éplucher c'est enlever c'est enlever c'est quitar enlever la peau Herman, oui, on peut dire épluché ou pelé. Les deux sont possibles. Pelé. Non, c'est pelé parce que pelé est très facile. Es pelé, P-E-L-E-R. P-E-L-E-R. Et c'est une parole très transparente. Et je voulais vous montrer une autre parole synonyme de pelé. éplucher Ça, c'est un synonyme. Finalement, Coupez le poulet en morceaux, salé et poivré. Coupez en morceaux. Vous connaissez le mot morceau. Le mot morceau, c'est la vieron con a Alejandra. Donc, émancer les oignons, pressez l'ail. Tailler les poivrons en lanière ou comme dit Ana Maria en julienne, ça c'est une autre façon de le dire. Julienne, que Juliana sont tiras? En français, aussi se dit en julienne, mais también se dit en lanière. C'est comme un synonyme uh, Esther, non, Esther, si, sí, es pedazos. En trozos, en pedazos. Coupez les poulets en morceaux, salé et poivré. Le sel, vous salez et vous poivrez. Ok, ça c'est la préparation des ingrédients. Ok, est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Tienen preguntas? Couper ou découper, Herman? Pregunta. Couper ou découper. Uno puede usar las dos. Coupé o decoupé. Uno la encuentra más normalmente como coupé. Es la más común. Pero decoupé también es un sinónimo de coupé. Lo voy a poner aquí abajito para que vean, vean de dónde viene. Le plus normal, quand je dis normal, c'est plus utilisé, c'est couper. Mais découper existe aussi. Et en fait, la planche, c'est la planche à découper. La, la, la, la table non c'est à couper, c'est à découper. Et ça, c'est une expression fija. Pero uno dice couper, couper les morceaux. Ok, très bien. Tac, tac, tac, tac ça c'est la préparation des ingrédients maintenant on va passer à la cuisson on va passer à la cuisson pour la cuisson on va attention ça c'est des instructions ok des instructions cuisson couper, eh, pardon, chauffer chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte chauffer chaleur, la chaleur c'est la chaleur l'action la, de chauffer c'est porter de la chaleur 4 cuillères à soupe d'huile dans une cocotte dorer les oignons ça c'est facile dorer les oignons l'ail et les poivrons pendant 5 minutes ok ça veut dire à une bonne température hein? quand on dit doré c'est parce que c'est une bonne température ajoutez après 5 minutes attention, 5 minutes et 5 minutes après vous ajoutez les tomates coupez un morceau ok puis vous salez et poivrez Ok. Mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Mijoter, la préparation. Ustedes, non, la préparation, non, les faire Mijoter. Attention, mijoter, c'est le verbe pour l'action de cuisson lente. Très, très lente. Là, quand vous dites doré, vous ajoutez les tomates, vous descendez le feu. Ok? Je dois que jeter une recette. Les colombianos ne no sont pas très bons pour ça, pour le moins moi non. No C'était jusqu'à ce que j'apprenne ici. Nous, nous encanta cousiner tout en feu et non. Là, il faut laisser mijoter. Si vous voyez le verbe mijoter automatiquement pensez à cuisson lente température basse ok quand on voit mijoter c'est température basse pendant 20 minutes puis vous laissez cuire à part à part dorer les morceaux de poulet de l'huile d'olive à feu vif ajoutez-les aux légumes attention quelle quantité d'huile d'olive quelle quantité d'huile d'olive quelle est la quantité d'huile d'olive qu'il faut utiliser ici pour là quelle est la quantité d'huile d'olive qu'il faut utiliser Réponse, réponse, non la veo. Une quantité indéterminée. Parce que je dis de l'huile d'olive. Je ne dis pas combien. Vous mettez de l'huile d'olive à l'œil, vous faites à l'œil, vous calculez. Attention, ce n'est pas une mère d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, elle est chère. Ah non Rosa Les quatre cuillères c'est pour les oignons pour l'ail, les poivrons et les tomates Attention Non non non Attention les quatre cuillères à soupe d'huile d'olive c'est pour les oignons pour les poivrons pour l'ail et pour les tomates Ici dans cette partie, c'est une quantité indéterminée. Vous le faites, vous calculez une quantité suffisante pour éviter que le poulet se colle. Ojo Diego, y los otros. Cuando yo dije 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, yo dije, y yo las à Kais, c'est 4 cuillères. Dans une cocotte pour les oignons, les poivrons, les tomates et l'ail. Hasta ahí me siguen. Hasta, hasta aquí me siguen pour, la, pour les quatre cucharas. Ah, une sauteuse, euh, anti-adhérente, c'est écrit igual. Solo y a une série qui a tilde, mais c'est écrit igual. Donc, quatre cuillères, c'est pour cette partie. Ok? Pour les oignons, l'ail, les poivrons et les tomates. À part, je dis à part, c'est-à-dire dans, dans la sauteuse, c'est pour ça qu'il y a une poêle sauteuse, ok, dans la poêle sauteuse, c'est-à-dire une quantité différente des quatre cuillères, vous mettez une quantité indéterminée d'huile d'olive, ok, vous mettez une quantité indéterminée dans la poêle sauteuse et c'est pas la cocotte, dans une poêle sauteuse. Recuerden que aquí estamos hablando de la cocotte, de los oñones, hay poivron y e tomate. Esa es una parte de la preparación. Otra parte que no tiene nada que ver y que por eso tenemos un poil soteuse. Requiere una cantidad en plus extra de huel de oliva. Esa es otra cantidad diferente. ¿ok? Es otra cantidad. Aquí les dije... Il faut utiliser l'aceïte. Quand Est-ce que ce sont les quatre de, de l'inizio C'est autre es aceïte d'olive. C'est autre poquito. Ok Donc, dans le poêle sauteuse, vous dorez le morceau de poulet dans de l'huile d'olive à feu vif. Attention, à feu vif. C'est-à-dire à une température très, très, très haute. Ok et attention, c'est seulement, seulement pour dorer la surface. Solamente para dorar la superficie. Ok? Ce n'est pas pour la coction, non. C'est pour dorer la première couche, la première surface du poulet. Solamente para dorar la partie superficielle, la superficie du poulet. Et seulement la superficie ok est-ce que c'est clair attention ça c'est le, doré les morceaux de poulet c'est seulement la partie visuelle hein. ça n'apporte rien à la cuisson vraiment c'est seulement visuel ok c'est clair les deux parties quatre de, de, de aceite d'oliva de pour une chose mais autre quantité que no tiene nada que ver para dorer. Et attention, feu vif, ok feu vif, ajoutez les aux légumes. Ah technique, si vous voyez doré, c'est feu vif. Quand vous voyez doré signifie température haute. En alto. Et quand vous voyez mijoter, mijoter c'est température basse, température basse. Bon, vous dorer, vous dorer, c'est doré, c'est doré quand est, dorez, est Cuando está dorado el pollo, dorado. Es no cocido, no, no hay cocción, hay solamente dorado. Vous les ajoutez aux légumes. Vous ajoutez les bouquets garnis et le vin blanc et vous laissez mijoter à feu doux. Attention, ça c'est les, les contraires. Feu vif, feu doux. Vous laissez mijoter à feu doux pendant 35 minutes. 35, 40, ça va. Minimum 35. Feu doux. Très important très très important le feu doux parce que sinon ça crame, sinon c'est quema donc doré feu vif mijoter feu doux comme on disait Sandra El, el, el, la temperatura alta es para sellar el pollo. Eh, yo en términos de cocina no sé mucho. Ya. Pero, pero es, es, es eso, es sellar, sellar eh, el pollo y luego la cocción. Ok, très bien Sandra. Yo veo que vous avez des cocineros en el público. Hay cocineros en el, el público. Ok, esa es la técnica de preparación et à la fin le résultat, bah, le voilà ça c'est le poulet basquez. c'est très très bon c'est très très rico. et vous pouvez voir ça c'est le jus du poulet et de la cuisson ça c'est les légumes ça c'est le poulet et ça c'est le jus en français par avertir le caldo El jus es como el jugo del pollo y el caldito cuando, ustedes, cuando piden sopa y quieren caldo, piden jus. Le jus, eso es el jus del pollo vasquez. Ah, es muy, muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Entonces, vamos a revenir. À la recette et je veux que vous observiez attention observation observez ça qu'est ce que c'est que ça est ce que vous connaissez la forme verbale la forme verbale de ça comment ça s'appelle la forme verbale Muy mm. bien. veo o significa a a los a las legumbres, a bueno, no a legumbres, a, la, a los vegetales. Ajoutez-le, es decir, ajoutez le morceau de poulet, ajoutez le poulet o légumes. Recuerden, primero Doraron las partes y luego, cuando están doradas, vous ajoutez le morceau de poulet aux légumes. D'accord, très bien. Ça, c'est l'impératif. Donc, l'impératif. Qu'est-ce que c'est que l'impératif? Observez, hein? tu veux que vous observiez. Le verbe réduire en un cuisi, un cuisine, réduire c'est quand il y a beaucoup de liquide vous faites évaporer le liquide ça, ça s'appelle réduire ok c'est l'évaporation du liquide l'évaporation du jus par exemple on appelle ça réduire donc le verbe réduire le verbe réduire c'est un verbe régulier je réduis tu réduis on réduit nous réduisons, vous réduisez, et elle réduise. Ok. Je réduis, tu réduis, on réduit, nous réduisons, vous réduisez, elle réduise. Ok. Pregunta en espagnol. Quand on dit impératif, de quoi est-ce De órdenes. A veces también es consejos. ¿A quién uno le puede dar órdenes? Cuando digo a quién es la quién de las personas verbales. ¿Qué forma utilizan ustedes, por ejemplo, para darse órdenes a ustedes mismos? ¿Qué forma utilizan ustedes para darse una orden? Cuando dicen? "Yo sí soy pendejo, pero David." De ser pendejo. Como dice Sandy, eh, no, eh, sí, Sandy también tiene razón, pero Claudia también tiene razón, Aileen tiene razón. Uno generalmente, para hacer referencia a uno y decir, deje de ser pendejo o deja de ser pendejo, uno se trata a uno mismo de usted o de tú. Porque la forma, yo no digo la, la finalidad, pero en la forma verbal no existe una forma de darse órdenes a sí mismo usando como dejo de ser pendejo. No, eso no es una orden, ¿eh? eso es una afirmación. ¿Ok? Entonces, ¿a quién uno le puede dar órdenes? ¿A quién? Como veo varias respuestas, uno no le puede dar órdenes Primero a la primera persona, porque a uno mismo cuando uno se va a dar una orden, uno, uno se trata de usted o de tú, para empezar. Y uno no le puede dar órdenes, como dice Sandra, a las terceras personas. Uno no le puede dar órdenes a alguien a quien no, se, no tiene al frente y a quien no le está hablando. Recuerden que cuando uno dice la primera persona es yo o un grupo del que uno hace parte, eso es una primera persona, y una segunda persona es un tú, o es un usted, o es un ustedes, o vosotros, como dirían los españoles. Entonces, uno puede dar órdenes a la primera persona del plural, porque la singular no puede, y a segundas personas, singular y plural, pero a terceras personas no se les puede dar órdenes, porque las órdenes generalmente es para que yo digo, tú escuchas y tú haces, si la persona no está ahí, uno la, uno la trata de usted o de tú en diferido, mandándole una carta o haciéndole una grabación o enviándole un SMS. Un SMS. ¿Ok? Entonces, primero, uno no le puede dar órdenes ni a él, él ni a él, él singulier, ni pluriel. ¿Ok? Me van a decir, ah, pero un un es una forma de nu en la conjugación verbal un se vuelve nu y hay que usar el nu para que funcione o si no uno hace una afirmación que que implícitamente es una obligación donc seulement tu nous et vous sont susceptibles d'avoir une, une forme de l'impératif. ok Seulement tu, nous et vous. Les autres, non. Maintenant, comment faire l'impératif? L'impératif en français, c'est la même conjugaison son el pronombre personal. Por eso en francés es necesario cuando uno hace una afirmación usar un pronombre personal, porque si uno no lo usa se puede confundir con la orden, porque exactamente es como en inglés. La forma de la persona normal es exactamente la misma forma que la forma del imperativo. Entonces el pronombre personal también está para evitar esa confusión, ¿ok? Est-ce que c'est clair Pour l'instant, c'est clair. Si vous ne algo, dites pas, parce que je vais vous expliquer. Donc, c'est clair. On passe, deuxième chose. Pour les verbes qui finissent en ER, vous avez, j'ajoute, tu ajoutes, nous ajoutons, on ajoute, vous ajoutez, ils ajoutent, ok? Mmh. Mmh. Sauf que pour le verbe. Claudia, si, es la conjugaison en presente pero sin el pronombre attention pour le verbe qui finit en ER seulement pour le verbe qui finit en ER il y a une contrainte supplémentaire pour le verbe qui finit en ER tu Père, son S. Tu, vous éliminez le S de tu. Ça, c'est pour le verbe qui finit en ER. Donc, récapitulatif, si on récapitule, à quoi sert l'impératif Ok À quoi sert l'impératif L'impératif sert, sert à donner des ordres et des conseils. Première chose, ordre et conseils. Ça, c'est l'impératif. Deuxième chose, à qui on peut donner des ordres? À qui on peut donner des ordres et des conseils? Aux Deuxième personne, singulier, ça veut dire tu, vous. Ça, c'est les deuxièmes personnes. Ou à la première personne du pluriel À nous. Impératif pour « je » n'existe pas. Impératif pour « il » n'existe pas. Impératif pour « elle » n'existe pas. Ça n'existe pas. Seulement « tu, nous et vous ». Première chose, ok Finalement, est-ce qu'il y a des règles spéciales Oui pour le verbe qui finit en er, le pronom bah, pas les pronoms la personne. qui' La personne, la deuxième personne. Voilà La deuxième, la deuxième personne du singulier. Je le tu. C'est tu. Père. Il y a qui se met la mise en forme. Voilà. La deuxième personne du singulier perd son S. Ça, c'est la première règle spéciale. Puis, il y a des exceptions. Cuando digo excepciones es que hay verbos que no se hacen haciendo la conjugación y luego quitando el pronom. Hay verbos que se hacen diferentemente. Pero lo que nos interesa hoy y solamente hoy es saber de dónde viene y cómo se hace. La generalidad, ¿ok? No vamos a ver reglas específicas, no me empiezan a preguntar reglas. Y este verbo, no, no, no. calme -me. Ok. Donc. Pratico. Ya vimos la regla, ya vimos cuál es la, la excepción general. Cuando digo excepción general es porque es para todos los verbos er, er y recuerden que es como el 90% de los verbos. Vamos a practicar el imperativo. Ok, donc. il est conseillé de preparar les ustensiles pour vous? Alors, ¿qué es la respuesta Préparez les ustensiles. Rappelez-vous, vous prenez la personne, vous la conjuguez, vous enlevez le pronom personnel, et voilà. Alors, à vous de jouer. C'est le exemple. Es los dejo, los dejo jugar. Bueno, a leer. Diego, las clases empezaron como dice Lady el 29 de julio. No te preocupes. Puedes ir a la página de nuestro blog. O puedes ir a nuestro Moodle. Te aconsejo más el Moodle porque en el Moodle puedes hacer ejercicios y puedes hacer los, los foros. Y es, más, es un poco más, sí, más uh, comunidad educativa, por decirlo. Me, me recuerda a mi colegio hace muchos años. Y ahí puedes ver todos los videos desde la primera clase hasta la que estemos dando. Y vas a ver algunos ejercicios. Y a partir de la, de la clase pasada... Pusimos unos foros donde tú puedes hacer preguntas si no entendiste. Okay? Y una vez a la semana vamos a responder las preguntas del foro. Ok, muy bien. Entonces, je vous, yo je les vous leo. Los leo. No, no leo respuestas. Estoy esperando sus respuestas. Es súper tarde. Y les conseillé déplucher les légumes il faut attention il faut c'est c'est obligatoire il faut c'est un synonyme de il est obligatoire il faut faire revenir le poulet faire revenir est ce comment se dice ah no me acuerdo quien que sea sellar el pollo es faire venir. es faire revenir c'est comme comme ponerle un fuego alto durante un peu de temps pour que se selle la carne j'imagine que c'est pour que conserve la l'humidité à l'intérieur Il faut faire réunir les légumes. Il est conseillé de décorer le plat. Nous pouvons déguster les poulets basques. Alors, un piège Il est conseillé d'éplucher les légumes. Donc, épluche les légumes. Et oh, aileen, épluche les légumes, Aileen. Et oh, c'est ça aussi, hein? C'est ça aussi, tu es de Aileen. Hein? Clara, atención, Clara recuerda que cuando haces el imperativo quitas el pronom personal ok cuando tú haces lo que tú vienes de hacer ahí no es, eh, no es el mismo tipo de verbos así que calme tú. A petit a petit il faut écrire la recette sur un cahier este verbo es complicado, yo lo sé pero si no saben, no importa. Hagan sus apuestas. ¡Ay, ay, ay! No, Se van a equivocar muchos, yo lo sé, porque es un verbo que no hemos visto. Es un verbo irregular. Y van a ver que es como, ¡ah, en español me dice algo! Camila escribió la respuesta correcta. Javier Camila. Uh, écrivez, parce que c'est un verbe irrégulier. Désolé, mais bon, je voulais vous un reto. Écrivez, et on va voir que c'est comme ah, en espagnol, c'est pareil. Ok, écrivez la recette sur un cahier. Quatre. Très bien, Gladys. Quatre. Euh, Jorge, très bien. Ah non, Jorge, c'est nous, Jorge. Porque no vi. Faisons, c'est nous, Jorge. Non, c'est vous, c'est nous, Jorge. Faisons revenir le poulet. Faisons revenir le poulet. Très bien. Décorer, décorer c'est facile hein. C'est un verbe on l'a vu, mais c'est un verbe régulier et vous savez conjuguer les verbes réguliers. Il est conseillé de décorer le plat. Aïe aïe aïe. Décore le plat, très bien Raphaël. Très bien Camille. Décore le plat. Et finalement, nous pouvons déguster le poulet basquez. Très bien, Raphaël. Attention aux accents. Recuerden que les le, accentos en los S tienen son importance. Dégustons le poulet basquez. Bah, très bien. Attention, c'est nous. Comme c'est nous. Hop, oups, oups, como se como dice Marco, no degustamos, entonces lo que hay que hacer es quitar el nos, y ya, degustamos le pulle vasquez. Y voilà, es que vos de cuestión. No alcancé a hacer todo lo que iba a hacer hoy, pero tienen preguntas. De gustón, atención. Dégustons, dégustons, des des dégustons le poulet basqueise. Très bien, Eline, avec un U. Notas para las preguntas. Iba a hacer algo, pero creo que los voy a dejar más bien de tarea. un video. Euh, Normalmente. Desde la, esta semana, Alejandra está los martes y yo estoy los jueves. Pero les repito, la próxima semana yo tengo un viaje de trabajo que cae justo un jueves, entonces no me da tiempo de llegar a la casa antes de la clase. Entonces, para evitar problemas, lo que hicimos fue cambiar solamente por la semana próxima. Yo estoy el martes y Alejandra está el jueves. ¿Ok? Lo siento por la confusión que puede generar pero fue un trabajo que no, perdón, fue un viaje que no tenía previsto y que resultó a última hora. Donc pas de questions, c'est tout bon pour vous. Donc vous voulez déguster le Oops, Bon, avec l'image du poulet Vasquez, je vous laisse à la semaine prochaine. Et donc, on se voit mardi. Rappelez-vous, ce soir, je mets les informations dans le, dans le Moodle et dans le blog. Recuerden que esta noche pongo eh, la información para que ustedes hagan la recette et la semaine prochaine me digan que tal les fue. Eh, no le echa mucha sal. Que los colombianos comemos mucha sal. Et j'espère euh, que les vous beaucoup la recette. C'est très facile. Vous voir, c'est super facile. Et, euh, bon, bon appétit. Euh, bon appétit en France. Bon appétit en Colombie. Et euh, on se voit mardi prochain. Salut. merci